La région Guadeloupe à domicile. Samedi 28 avril de 9h à 14h, la région Guadeloupe se déplace dans la commune de Vieux Habitants, place Tédirinaire, en présence de la CASBT, des chambres de commerce, des métiers et de l'agriculture. Projet, conseil, renseignement, les services seront présents pour vous apporter des solutions adaptées concernant l'emploi, la formation, les aides aux entreprises, les fonds européens ou l'amélioration de l'habitat. Le 28 avril à Vieux Habitants, la région Guadeloupe, la CASBT et les chambres consulaires sont prêtes chez vous et à votre service. Plus d'informations sur le site internet et la page Facebook Région Guadeloupe.